זכור הייתי בפלונית שעצתה ואינומה בראש הפרוע ושהיה איש פלוני יוצא מבית הספר לטבול ולאכול בתרומה ושהיה חולק אימנו על הגורן והמקום הזה בית הפרס ועד כאן היינו באין בשבת אבל אין לדמי נאמן לומר דרך היה לפלוני במקום הזה מעמד היה donc, je commence à traduire directement. Voici ceux qui sont crus, crédibles, à témoigner, une fois qu'ils sont devenus adultes, ce qu'ils ont vu quand ils étaient petits. C'est un petit peu en rapport avec la mémoire précédente, dans la mesure où on évoquait qu'il y avait même un esclave qui était cru, témoigner pour une femme qui n'a pas été abusée, lorsqu'il y a eu des gens qui ont, qui ont conquis la ville, qui ont envahi la ville. Eh bien, alors la Mishnah me dit, Velounemanim Begodlan, qui a aussi des... Sache que, à part ça, de manière générale, un enfant, il ne peut pas témoigner, parce qu'il est inapte. En théorie, lorsqu'il grandit, il est devenu adulte, il ne peut pas témoigner lorsqu'il est devenu adulte sur ce qu'il a vu quand il était petit. Parce que quand il était petit, il n'était pas peut à un témoin, dans la mesure où on craint que le petit... Il, il, a, il, il invente un petit peu des histoires, il déforme, il vérifie pas, il n'a pas toute sa conscience. Il fait beaucoup de films, c'est fréquent avec l'amnésie infantile et toutes sortes de choses. Que... Il se fait une image des choses, mais qui n'est pas exacte. Donc on ne peut plus le croire. Même quand on est devenu adulte, on ne peut pas le croire. Mais il y a quelques exceptions à la règle en l'occurrence. Tout d'abord, Nehman Adam Lomar Zel Taviado Un homme peut dire ça, c'est l'écriture de mon père. D'accord Il veut témoigner que c'est l'écriture de son père et on va le croire. Ou encore, Vezekta Taviado Shel Rabbi, c'est l'écriture de mon maître. Je la reconnais. C'est vrai que mon maître, je l'ai quitté depuis que j'avais 11 ans, 12 ans. Aujourd'hui, j'ai 23 ans, 28 ans. Eh bien, je témoigne que malgré tout, je reconnais son écriture, il n'y a pas de doute, on le croit. D'accord Aussi, donc on va pouvoir... Euh, enfin, me le shtar grâce à ça. Vezek Taviado Shel Achi, et c'est aussi l'écriture de mon frère lorsqu'on était petit, il écrivait comme ça, on a grandi, on s'est un peu séparés, chacun est parti dans un pays différent, mais je reconnais que c'est l'écriture de son frère, et dans ce cas-là, on va pouvoir se fonder sur son témoignage pour valider le, un, un, une signature de son père de son frère ou de son rave. La raison de ça, en réalité, c'est comme ça, je vous le dis vite fait, c'est que pour tout ce qui est Min Torah, tout ce qui est selon la Torah, le témoignage de la Torah, un enfant n'est pas cru, dans ce cas-là, même lorsqu'il est devenu adulte, il n'est pas cru. Il ne peut pas témoigner quand il est devenu, il est devenu adulte, qu'il y a trois semaines, quand j'étais encore un enfant, j'avais vu qu'on a bien fait la shrita à tel animal, dont on peut manger sa viande. Non, t'es pas cru. T'étais petit, tu savais pas bien voir. Donc on va pas te croire. Eh bien, pour ces choses-là, on les croit, parce qu'en fait, c'est que mes banan Parce que tous les kiyom on l'avait déjà évoqué, le fait d'avoir certifié et validé un sh'tar, c'est un digne qui est des dérabbanane, donc on va croire, pour un rabanan, on va croire l'enfant. De même, parua. je me souviens que telle femme elle était elle est sortie avec le voile sur le visage, les rochers parois et ses cheveux étaient lâchés, ouverts, ils n'étaient pas couverts. C'était comme ça, ouais, si vous vous rappelez, le début du périgme on avait commencé justement sur ça, on ferme une boucle, d'ailleurs, dans un chapitre, là, maintenant, c'est qu'en qu en fait, ouais, quand il y a un, un quiproquo entre le mari qui veut divorcer sa femme et la femme, est-ce qu'elle est, était est mariée quand elle était une jeune fille ou une veuve, et donc ça que tout va, était 200 ou 100, eh bien, dans ce cas-là, le mien visage disait que même un enfant qui nous raconte « Je me rappelle, j'étais petit, et elle était là avec son voile et avec ses cheveux. » Ah, elle avait les cheveux lâchés, elle avait le voile. C'était une femme, euh, WW, d'accord Ce n'était pas, euh, pas une deuxième main. « Vesheaya ishploni aussi, Il peut témoigner aussi le petit, quand il est devenu adulte, « que jaya ishploni, que telle personne... » Ayayotse, mi beta sefer. Et je me souviens que le tous les lundis et les mardis, ils sortaient de l'école, du Khaider, du, du Tamotora, litball pour partir se tromper au Migve. Et les khol bitrouma, pour pouvoir manger de la trauma. C'est-à-dire que nous on, rentrait, nous, on rentrait à la, à la maison après le Tamotora. Et lui, il faisait un tour au Migué pour se tremper. Parce que lui, il appartenait, il appartenait en fait à une famille de Koanim. De il fallait se tremper pour s'assurer qu'il n'avait pas, qu pas été impur dans la journée. Peut-être qu'il avait touché un reptile, peut-être qu'il avait touché un rat mort, une souris ou toutes sortes de choses qui peuvent rendre impur. Donc il fallait se tremper et attendre que le soleil se couche. Et en fait, je, moi, je raconte que quand j'étais petit, j'avais un ami, Réhouven, là, lui, il partait toujours. Au retour, il partait au miguet, se tremper pour pouvoir partir, venir manger, aller manger chez lui, à la maison. Et grâce à ça on va dire, ah, si tu as un tel souvenir, qui à l'époque, il était, ne il sera pas obligé, ça lui dit que c'est un Cohen, et si c'est un Cohen, on va pouvoir lui donner la trauma, pour, euh, donc on va le, on va le prétendre, on présumer Cohen, grâce à ton témoignage. Mais que pour le donner une trauma, que Midera d'accord Pas Midorita. Mais Cholek Emmanuel Kholakimanoala, ou encore un autre un Cohen qui nous dit, eh, moi je me rappelle quand j'étais petit, moi j'étais Cohen, on sait bien que moi je suis Cohen, parce que mon père était Cohen, mon grand-père était Cohen. Mais Je me rappelle que lui, toujours quand on partait à la grange là-bas pour, qu pour que nos papas, ils attendaient qu'on leur donne la ration de, de trauma, eh bien je me souviens qu'on était dehors et on faisait les fous ensemble jusqu'à ce que nos pères sortaient. Donc il est en train de nous raconter que lui aussi il était connu comme toi. Et bien il est cru. « Véamakomazé, bêta pras aussi peut témoigner sur tel endroit que c'est un betapras. Un Beta pras c'est une question de Thomas un peu compliqué à expliquer ça en vivait. C'est qu'en fait on craint que... Euh, on craint qu'il y a eu un cercueil qui était initialement un homme qui était enterré ici, et qu'en le labourant, on a déplacé les eaux. En tout cas, ouais, ça s'appelle un Betapras, on ne va pas rentrer dans les détails, mais, il y a, je peux témoigner, moi, lorsque j'étais grand, que là-bas, il y avait le Betapras, et ici, ce n'est pas le Betapras, on a besoin de savoir quel endroit, vous savez que c'est compliqué pour les Kohenils de pouvoir marcher n'importe où, c'est très complexe. J'ai ami, des amis Kohen, ils ne savent même presque pas c'est quoi la ville de deveria. ils vont presque jamais à Deveria parce que c'est sûr que ça a été un moment, grand... lorsqu'on marche, on... probablement il y a des morts en dessous. Donc du coup, ils ne peuvent plus rentrer dans... Ils rentrent dans, il y a quelques endroits où ils peuvent aller, mais le... dès qu'on commence à monter en direction de la qui Kiva et tout ça, c'est toute une histoire, ils ont, ils ont des chemins spéciaux, aussi, qui qu'il a emprunté, lorsqu'ils veulent y aller. D'accord Tout ça, c'est en rapport avec le fait qu'on a peut-être perdu un mort, peut-être qu'il y a eu un mort en dessous, et un cône, il ne peut pas passer au-dessus d'un vert. Et donc, sans ça, en fait, un bêta pas, c'est un endroit où... On... On a un doute qu'on ils capté des eaux de mort qui sont restés là-bas. Et là, la méchante nous dit, je me souviens que quand on était petit, on passait là-bas et on ne passait pas ici, parce qu'ici c'était un bête et là-bas c'était pas un betapas. Et on le croit. « V'ad ou bain Shabbat » ou encore, il peut même nous aussi jusqu'à tel endroit où on partait à Shabbat. Même si aujourd'hui, vous savez Shabbat, on n'a pas le droit de sortir au-delà de, de 2000 amas de, en dehors de la ville. Le Troum, ça s'appelle le Troum de Shabbat. Et maintenant, s'il y avait une maison, mais qu'elle a été un peu délaissée, la maison la maison a été détruite, on, peut, on retient le trou selon, selon les mesures de l'époque. Et alors, un enfant, il pourra nous raconter, en fait, un adulte. il pourra nous raconter que lorsqu'il était enfant, il se souvient qu'on partait tous, le Shabbat, on partait se promener jusqu'à là-bas, tel, tel figuier, on partait là-bas, et on n'avait pas de problème. Donc, il témoigne qu'il y avait un trouble de Shabbat. Tout ça, pour tout ça, il est cru. Un homme n'est pas cru pour, lorsqu'il est devenu adulte, pour témoigner sur ce qu'il avait quand il était petit. Que derechaya leploni bema komaze. Il ne peut pas nous dire que ah, dans ce champ-là, il y avait Réouven, le voisin, là-bas. Il traversait constamment le champ, donc il était propriétaire. Il avait acheté un droit de passage dans le, dans le terrain. Il n'est pas cru parce que ça touche au milieu de l'État. Ou bien, « Mahamad ou misped, aïa le que sur telle place, là-bas, le voisin, là-bas, un autre voisin, il avait l'habitude toujours de venir lorsqu'il avait besoin de faire un « Mahamad ou misped », c'est des choses qu'on fait par rapport aux morts. Ouais, faire un « espèce d'une raison funèbre. Eh bien, il venait toujours à cet endroit-là. Donc en théorie, ça devrait lui appartenir, malgré tout, ça touche à des auraitas, et le petit n'est pas cru. D'accord Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha.